Bonjour les amis, je poursuis donc la vidéo précédente où je vous parlais donc du livre de Benoît Rousseau, devenez Trader Pro. Donc j'ai été interrompu par le service de sécurité du Siam Hall donc tout simplement parce que je m'étais positionné dans ce centre commercial devant une boutique de vêtements. Et ils pensaient que j'étais en train de, de filmer la boutique de vêtements et, et donc c'était interdit de, de filmer donc des magasins. Quand ils ont vu ce que je faisais, bon, ils, ils étaient un petit peu embêtés du fait de, de m'avoir interrompu et ils m'ont demandé bon, d'arrêter malgré tout et de demander une autorisation la prochaine fois que je voulais le faire. Donc ça c'est pour la petite anecdote. Donc de, de ce qui s'est passé donc à la fin de, de la vidéo précédente. Donc Je vous parlais du livre de Benoît Rousseau, « Devenez trader pro » que je suis en train de lire et que je vous recommande. Pourquoi Parce que c'est un trader donc, expérimenté qui vous explique ce qu'il a appris dans sa vie de trader, donc 25 ans de trading et euh, ce sont des bons conseils. Alors lui il dit qu'il faut apprendre par soi-même euh, une méthode de trading mais ça peut bien sûr prendre beaucoup de temps puisque lui il a commencé à gagner après 10 ans de pratique. Moi je serais plutôt partisan de dire que essayez de suivre des, des formations et cherchez la formation qui vous convient le mieux, vous aurez des, des, des bonnes bases. Si vous souhaitez faire euh, du scalping ce que je vous conseille puisque lui comme moi on a commencé à gagner de l'argent réellement quand on, on est passé au scalping, Lorsque vous voyez des, des, des gens qui font du day trading ou même du swing trading et qui ont des taux de réussite de l'ordre de 60% bon, moi j'ai des doutes sur le fait qu'on puisse arriver à de très bons résultats avec un taux de réussite assez faible. Donc la seule chose lorsque vous faites du scalping et euh, que vous avez un taux de réussite entre 95 et 100% ben c'est de gérer les quelques trades perdants pour qu'il n'annule pas trop de, de votre aide gagnant. Donc tout cela, euh, moi je vous l'explique dans ma formation de scalping. Vous avez un lien en dessous de, de la vidéo et vous avez un lien ici au-dessus également, donc qui vous permettra d'accéder à mes formations si vous souhaitez apprendre le scalping. Sinon, euh, je mettrai également sous cette vidéo un lien que vous puissiez commander le livre de Benoît Rousseau sur Amazon. Il y a déjà plus de 5000 livres qui ont été vendus sur Amazon. Aucun doute que ce, ce livre va faire vraiment euh, partie des best sellers dans le domaine du trading. Il y a très peu de traders euh, donc expérimentés qui, qui écrivent des livres comme celui-là et en plus donc, on a accès à des vidéos que Benoît peut le mettre à jour quand il le souhaite. Il y a déjà, je crois, plus de 14 heures de vidéo avec ce livre. Donc, c'est vraiment un livre très intéressant. Et je suis certain que j'apprendrai encore des choses qui me permettront de m'améliorer, d'améliorer également ma formation au scalping, parce qu'on apprend tous les jours. Donc, euh, Ces dernières années, lorsque j'ai suivi Benoît Rousseau, j'ai pu voir que lui changeait certaines choses dans sa méthode de trader et moi aussi euh, j'ai changé régulièrement des choses. Ce que j'ai rajouté en apprenant donc, la manière de, de trader de Benoît Rousseau, c'est les points pivots que je n'utilisais pas précédemment et qui sont effectivement extrêmement int intéressants lorsqu'on fait du scalping. On voit très bien les réactions sur, euh, sur les points pivots et euh, on peut effectivement profiter de, de ces, ces points pivots pour prendre des, des positions au bon moment. Bon, Il n'y a pas que ça, il ne parle pas que de points pivots, mais c'est quand même un, un aspect important. Benoît Rousseau n'utilise pas beaucoup d'indicateurs, moi j'en utilise plus dans ma formation. Le tout est de bien maîtriser les indicateurs et d'avoir une méthode qui vous permet d'avoir les bonnes indications lorsque vous souhaitez entrer en position. Donc ça ne sert à rien d'avoir un écran comme un sapin de, soleil, euh, un sapin de Noël pardon, qui, euh, qui, qui vous indique trop d'indications parce que trop d'informations va tuer l'information. Donc il faut vraiment faire une sélection d'indicateurs, moi j'utilise 5 indicateurs et euh, vous verrez euh, si vous suivez ma formation. Que chaque indicateur a son importance, j'explique à quoi sert chaque indicateur et euh, vous pouvez à ce moment-là vous aussi adopter cela. Maintenant si vous cherchez par vous-même euh, une méthode peut-être que vous y arriverez rien qu'en suivant la, euh, les conseils de Benoît Rousseau, je ne sais pas. Moi je préfère bien sûr euh, avoir euh, avancé plus rapidement, euh, en suivant des formations, c'est ce que j'ai toujours fait. Alors je n'ai pas eu toujours de la chance de tomber sur de bonnes formations, même si j'ai parfois payé beaucoup d'argent pour des formations qui, qui ne valaient pas du tout le coût qu'elles avaient. Mais ça fait partie de, de l'apprentissage d'un trader, donc il faut chercher. Vous avez des gens sérieux, vous avez des gens moins sérieux qui vous vendent des formations. Malheureusement au départ on ne le sait pas, c'est après avec l'expérience qu'on apprend cela. En tout cas je peux vous dire que Benoît Rousseau est quelqu'un de sérieux, euh, vous pouvez le suivre quotidiennement sur son forum et euh, avec ceci ça vous fera quand même un atout important si vous avez déjà un petit peu d'expérience. Donc si vous débutez, je ne suis pas certain que ce sera suffisant pour bien démarrer parce qu'il faut quand même apprendre à maîtriser les plateformes de trading. Lui trade avec ProRealTime. Moi j'explique comment utiliser ProRealTime dans ma version 3 au scalping mais dans la version 1 et 2 au scalping je parle de, Meta, de MetaTrader 4, donc une plateforme que j'ai utilisée pendant des années. Maintenant je passe à ProRealTime qui effectivement est très intéressant lorsqu'on trade les indices que ce soit en CFD ou en futur. Et euh, vous verrez Donc également avec l'expérience de Benoît Rousseau qu'on peut très bien gagner avec les CFD également, contrairement à ce que certains présentent, euh, euh, disent. Alors bien sûr les CFD comme euh, les autres, les, les futurs et d'autres, il faut arriver à les maîtriser. L'avantage des CFD c'est que vous pouvez trader euh, euh, par exemple le DAX à 5 euros le point. Donc, euh, alors que sur le futur vous devez compter quand même 25 euros le point, il faut quand même un capital plus important. Mais tout ça c'est expliqué par Benoît Rousseau, euh, je vous l'explique également dans ma formation euh, au Scalping où euh, je vous donne des liens donc euh, vers euh, le broker ProRealTime avec les conditions, le coût, euh, les commissions etc, les meilleures conditions que vous pouvez trouver. Donc euh, l'avantage également de la plateforme ProRealTime par rapport à MT4, c'est que vous pouvez utiliser euh, plusieurs écrans et euh, splitter donc euh, vos graphes en différentes unités de temps sur euh, différents écrans. Ça c'est un avantage qu'on n'a pas avec MetaTrader 4 où là vous devez ouvrir plusieurs fois une plateforme MT4 pour l'avoir sur différents écrans. Donc ça c'est quand même quelque chose euh, d'intéressant. Avec ProRealTime qui euh, fonctionne euh, directement dans les navigateurs, donc c'est un avantage également. Donc, euh, si vous souhaitez euh, vous mettre euh, au trading, euh, je vous conseille de commencer par le scalping. Je vous conseille de suivre ma méthode et en complément d'acheter le livre de Benoît Rousseau, donc euh, le scalping, qui pour moi est la méthode la plus rapide à apprendre et celle qui vous permet d'avoir un taux de réussite de 95% à 100%, donc 100% vous ne le faites pas sur une année bien sûr, mais Benoît Rousseau donc on est maintenant au mois d'août, il est déjà depuis le début d'année à 97% de taux de réussite, donc je pense que c'est quand même un exemple à suivre, c'est ce que je vous souhaite d'atteindre rapidement également et d'avoir beaucoup de satisfaction. Donc si vous achetez le livre de Benoît Rousseau, N'hésitez pas à me le dire à ce que vous, vous en pensez. Moi je trouve qu'il est extrêmement intéressant. Donc je vais continuer sa lecture. Peut-être que je reviendrai sur ce livre également. Et euh, n'hésitez pas donc euh, restez avec moi, mettez des commentaires sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça m'encouragera à faire plus de vidéos. Donc euh, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien c'est le moment. Ici, en dessous de la vidéo, vous trouverez euh, un lien et une petite cloche pour euh, vous abonner et donc recevoir des notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Donc là, je suis dans mon nouveau bureau. Je suis en train d'aménager euh, le bureau et je vais continuer donc euh, des vidéos très prochainement parce que je viens de déménager. Donc euh, j'ai eu un petit peu de travail euh, en dehors de, des vidéos donc, pour aménager tout ça. Là, j'aménage mon bureau. Et euh, je serai bien installé ici. Voilà je vous dis à très bientôt donc si vous souhaitez suivre ma formation euh, au scalping vous avez un lien sous la vidéo et vous avez également un lien pour commander le livre de Benoît Rousseau. Je vous dis à très bientôt, au revoir.